Examinons l'apprentimètre, un logiciel développé par l'équipe du récit qui permet à l'enseignant de faire le suivi des activités. Nous remarquons que dans ce cours, plusieurs sections sont présentes. Examinons brièvement dans chacune des sections les travaux qui sont à suivre. En utilisant l'apprentimètre, intéressons-nous aux données présentes à l'intérieur du cours. Tout d'abord, l'apprentimètre permet de voir pour un groupe donné les informations de suivi. Par exemple, ici, nous voyons qu'il faut corriger l'activité de l'apprenant. Nous pouvons y voir l'achèvement des activités pour une section donnée. De plus, les résultats à un quiz sont également présentés dans l'apprentimètre. Enfin, il est possible d'accéder à l'analyse d'un test. Pour résumer, l'apprentimètre du récit permet à l'enseignant d'être plus efficace dans le suivi des activités réalisées par les apprenants et d'intervenir plus rapidement.